les flots, papa. Malgré la tempête, Seigneur, je placerai ma confiance en toi. Parce que je sais que tu es fidèle, Seigneur. Parce que je sais que tu me gardes et que tu me préserves à demain. Je réussirai, j'y arriverai, Seigneur Père. Parce que tu es mon maître et je t'aime. Peu importe les montagnes, qui se dresseront devant moi. Une seule chose que je sais, c'est que je ne suis pas seul. Le combat semble difficile, mais j'y arriverai. Ma victoire est assurée. Yahweh au combat pour moi Fidèle Il est fidèle Il m'aime d'un amour incommensurable Jamais il ne m'abandonnera Jamais plus je ne chancellerai Yahweh Rapha veille sur moi Quand le poids de ce monde Viendrait pour m'alourdir Et quand tout me paraîtrait Insurmontable je me souviendrai toujours Encore à placer ma confiance en lui, car je sais qu'il suffit. ta fidélité, Seigneur, en tout temps. Je sais que ma victoire, Seigneur, tu me l'as donnée parce que je crois en toi, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu gardes ma foi encore, Père, que tu me gardes, Seigneur, que tu me préserves de l'ennemi, Seigneur, Père. Seigneur, voici, voici, Seigneur, tu vois, Seigneur, Père, même s'il les mon Bon, Seigneur, je réussirai parce que ma victoire est assurée. Seigneur, le combat peut paraître compliqué, le combat peut paraître difficile. Seigneur, mais tu m'aimes et tu es fidèle. Seigneur, tu m'as aimé d'un amour si profond, Seigneur, si grand, si puissant. Seigneur, que tu as changé ma vie, papa. Et je veux m'accrocher à toi, Seigneur. Je veux m'accrocher à toi et je veux proclamer ta fidélité car je le vois chaque jour dans ma vie. Je le vois à chaque instant, papa. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, Père. Tu es bon, moi. Tu es merveilleux, Seigneur, Père. Peu importe les montagnes qui se dressent devant moi. Une seule chose que je sais. C'est que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul.